Dans cette vidéo tutoriel, nous allons faire une petite simulation électronique pour le Funt pour nos, pour nos amis électroniciens Là, lorsque vous ouvrez Proteus ou Isis Vous venez sur système Set Suite Size pour redimensionner la zone de travail Et puis vous prenez 4 inch par 2 inch Et puis vous validez OK Là, nous allons venir sur le symbole en Et puis, symbole Package Donc, Pick Package Nous aurons besoin d'un circuit intégré CD4026 Là, vous tapez 4026 D'accord, la machine est un peu lente, mais je, nous allons y arriver. Donc voilà le composant, donc c'est un compteur Johnson. Donc nous allons sélectionner, vous double cliquez dessus, et puis ça va là. Nous aurons également besoin d'un 7 segment. Là, je vais taper 7 segments, green. Donc je vais prendre un 7 segment de couleur verte. Et là, je vais prendre hâteau euh, de commune. Là, j'ouvre directement et double clique dessus. Et puis j'aurai besoin d'une résistance. D'accord. Pour la polarisation des éléments, le une résistance de pull-up, je vais actionner sur l'élément. Là, je double-clique dessus. J'aurai également besoin d'un bouton pour soi. Button. D'accord. Je vais prendre un bouton pour soi actif de telle en sorte que nous allons pouvoir simuler. Là, je vais refermer. S'il y a d'autres choses, nous allons y revenir. Dans le premier élément dont nous allons poser, sur le compteur. Donc, je vais poser là. Et puis j'aurai besoin de 7 segments, je vais sélectionner et puis je m'approche un peu de call et puis les éléments se call. J'aurais pu mettre les résistances de limitation de courant, pour l'instant ce n'est pas nécessaire vu que c'est juste une petite simulation. Je vais prendre l'élément de référence, le GND, d'abord je vais poser là et puis je vais cliquer un clic pour relier. J'aurai besoin euh, de mettre une, la résistance de pull up pour activer le circuit. Là je clique sur résistance j'appuie plus sur le clavier pour pouvoir router. Donc, je vais mettre quelque part là et puis je vais actionner comme ça. C'est actif à l'état bas et la broche à l'état haut et la broche là est active à l'état bas. Donc je vais d'abord actionner la broche. Je colle là, d'accord, d'accord. Je peux mettre comme ça et puis cette broche est active à l'état haut. Donc VCC. Je peux coller là et puis j'avance avance un tout petit peu, un peu comme ça. Donc pour le circuit de de d'ossiation nous allons prendre le clock et pour ce faire nous allons venir sur source dans source nous allons prendre une source DC clock DC clock là je clique une fois et puis je viens coller là donc je peux mettre comme ça ou bien je tourne un peu avec la souris donc tout dépend de vous et puis je vais coller là et puis vous voulez actionner là donc le circuit est déjà fonctionnel et est prêt à être simulé donc nous nous enfions pas de cette part d'abord la simulation pour que vous puissiez voir le comment du poids donc vous voyez comment c'est un compteur johnson nous allons laisser tourner et à un moment donné nous allons voir à quel niveau est-ce que ça va faire le boucle de retour ça va réinitialiser et ben c'est un compteur modulo 10 ça compte de 0 jusqu'à 9 et puis ça boucle d'accord D'accord, vous voyez bel et bien comment ça tourne. Si à un moment donné nous voulions changer la fréquence, il suffit juste de poser et puis venir ici sur Clock. Là, je vais double-cliquer sur Clock ou je fais clic droit sur le Clock et puis je dis Edit Properties. En lieu et place de tourner à une fréquence de 1x, nous pouvons aller jusqu'à peut-être 10x. Donc, vous allez voir comment ça va un peu tourner plus rapidement. D'accord. Je vais cliquer sur OK. Je lance encore la simulation à nouveau. Donc, vous voyez comment ça tourne rapidement. Et là, du coup, je vais baisser un peu la fréquence et vous faire montrer comment euh, la pâte 15 là, va fonctionner. Là, je fais clic droit, Properties. En lieu de place de mettre euh, euh, euh, 10, je vais mettre 0, 0, 0 1 seconde. D'accord. Je vais cliquer OK. Donc, ça va compter lentement. Et puis, vous allez voir. Euh, si c'est tellement long, je vois que je vais pouvoir augmenter, peut-être mettre 0,5 pour que, d'accord vous voyez que là, ça a déjà compté 1. Si à un moment donné, nous avions besoin de faire tout rentrer, de faire for un forçage, de faire rentrer le compteur au niveau 0, là, il doit falloir que nous puissions câbler une entrée ici. Donc, nous puissions câbler la broche 15. Donc, nous allons mettre un bouton pour soi, comme nous l'avions pris là sur nos composants dont nous avions besoin. Nous allons mettre un bouton pour soi ici qui va nous servir de recette. Donc, le MR, signifie Master Clear Recette. D'accord. Et puis, le... C'est le carry out. Si c'est que nous voulions faire un compteur modulo 10, nous aurons besoin de câbler ici. Mais bien avant cela, je vais vous montrer comment réinitialiser ce circuit. Donc pour faire ça, il doit falloir que je me pose. Je prends un bouton pour soi. Je, je clique plus sur la, le clavier et puis je colle. Donc je vais, ça va me servir de recette. Lorsque je vais appuyer donc c'est actif à l'état bas, donc je vais d'abord mettre comme ça pour voir le comportement et en lieu de place de mettre 0.5, 0 je vais mettre 0.5 secondes, donc demi secondes et puis je lance la simulation pour voir le comportement du coup vous voyez comment il compte normalement vu que la brosse est active à l'état bas lorsque je vais appuyer sur recette et chaque bam ça va rentrer donc si vous voulez faire ce genre de câblage normalement il doit falloir mettre une résistance de tirage vers le bas et pour faire une résistance de tirage vers le bas je viens sur l'élément de résistance donc je vais mettre comme ça donc je vais mettre comme ça et puis je vais relier là et puis je vais prendre la référence des tensions vous allez voir comment les éléments vont bien se présenter donc, ça serait vraiment très professionnel cette fois-ci donc ça c'est le câblage des électroniciens ils ne font jamais ces genre d'erreur s'il n'y a pas d'impulsion la résistance va former euh, euh, va mettre une référence donc vous voyez comment ça compte maintenant bien et lorsqu'on va envoyer l'impulsion ça va réinitialiser le compteur à zéro le compteur va revenir rentrer à zéro dans le clic là le compteur rentre à zéro nous avions également ici le carry out le dépassement des capacités pour l'instant nous n'allions pas traiter ceci nous allons traiter sur un projet plus futur sur un projet plus solide, plus futur. Vous allez constater que lorsque nous allons compter jusqu'à jusqu la valeur 9, le carry out, le dépassement de capacité va passer à 1 et puis nous pouvons exploiter ce dépassement de capacité pour pouvoir étendre et faire tourner un compteur. Vous voyez, lorsque je suis à 9, ce dépassement de, de capacité est activé et nous pouvons l'utiliser comme le clock d'une un, second, seconde d'une seconde plus d'un second CD 4026 et pour nous allons directement le faire là je vais mettre stop vu que la zone de travail dont j'ai dimensionné là est nettement très très très très petite pour pouvoir assumer cette tâche donc si je clique sur zoom étendu, vous allez voir que je n'ai pas la possibilité de dupliquer ce chemin et mettre un peu un peu dupliquer, rendre plus grand. Pour ce faire, je vais venir ici sur, sur système, donc j'arrête la simulation, je viens sur système, set sheet size, d'accord. Et puis je vais prendre les dimensions de, de du format A4, je vais cliquer sur OK. Et lorsque je vais cliquer sur zoom étendu, vous allez voir que je suis maintenant c'est je suis très loin du chemin, donc voilà la raison pour laquelle je vous recommande toujours de redimensionner la zone du chemin, telle en sorte que vous serez plus focus lorsque vous allez faire le câblage. Et du coup, nous allons faire un forçage, donc vous voyez un peu comment c'est, ça me plaît pas. Je, puis, je vais venir sur système, puis en lieu de, place de mettre ça, je vais mettre peut-être 6. Par 3 donc j'ajoute un peu comme ça et puis je valide comme ça ok d'accord lorsque je vais cliquer sur zoom étendu vous allez voir que ça va m'afficher l'élaborescence de tout le chemin et dans le cadre vert et du coup je vais sélectionner cet élément je vais poser quelque part là disons quelque part là d'accord et puis j'aurais besoin de prendre euh, dupliquer tout ce chemin donc je sélectionne et puis je dis bloc copie euh, euh, bloc, euh, Bloc, Copie D'accord, de telle en sorte que lorsque je vais Dupliquer, ça va renommer directement Les, les composants avec des différentes Valeurs, là je vais mettre là D'accord, vous voyez que je sors de la zone de travail Si je clique sur Zoom étendu je, Il y aura des valeurs que je vais perdre Et du coup je vais venir sur système et La position horizontale Qui est de 3 Là je vais mettre, pourquoi pas 6 Je vais mettre 5 D'accord. Et puis, je dis OK. Donc, vous voyez, là, ça m'affiche nettement ça. Et comme j'aime toujours être dans la zone bien focus sur le chemin, pour pouvoir afficher nettement bien le chemin, je vais mettre 4. D'accord. C'est juste une petite simulation. Lorsque je vais cliquer sur Zoom étendu, vous voyez bel et bien que je suis sur, je suis bien focus sur le chemin. Donc, donc le chemin s'affiche normalement très, très, très, très bien. D'accord. Je vais mettre 8 ici. OK. Donc, ça m'affiche nettement tout, tout le chemin. D'accord, je disais tantôt que nous allons faire, nous allons dupliquer et utiliser le clock de l'autre composant pour pouvoir afficher et utiliser le dépassement de capacité de la seconde puce, de, du premier puce pour servir de signal d'horloge pour le second élément. D'accord, vous allez voir lorsque nous allons cliquer là et puis cliquer sur play, vous allez voir que lorsque ça va compter jusqu'à 9, celui-ci va, va passer à 1 Donc du coup je vais mettre Je vais baisser un peu la fréquence de la première sim Pour que ça aille un peu plus vite Je vais mettre à 1 S Disons euh, 5 S euh, Disons 2 S Pour que nous puissions bien voir D'accord je clique sur ok Lorsque je clique sur play Vous allez voir il va compter 1, 2, 3 Lorsqu'il va arriver sur 9 Celui-ci va passer à 1 et nous pouvons étendre comme ça jusqu'à peut-être modulo 10 000. Donc tout va dépendre de vous. Donc vous voyez un peu comment la configuration se présente. Donc vous voyez que ceci c'est un affichage statique. Donc statique dont les composants ne sont pas multiplexés. à tout moment les valeurs ne, ne changent pas comme les valeurs multiplexées. Et pour ceux qui aimeraient savoir comment faire ceci. Nous n'aurions qu'à... Vous n'aviez qu'à cliquer dans la description pour voir un peu faire comment faire une commande multiplexée Donc, vous voyez que là, il est à part. Je peux réinitialiser ce circuit. Donc, il va repasser à zéro. Et si je peux réinitialiser. Ou, peut-être, je fais le reset de tout le circuit. Donc, je câble tous les éléments de reset là sur un seul élément. De telle en sorte que lorsque je vais euh, cliquer sur le reset, c'est tout, tout le circuit qui va être réinitialisé. Donc, sans être réinitialisé, c'est... Euh, ou sans être réinitialisé différemment, et là du coup je vais utiliser les commandes dont nous avions fait la dernière fois le default. Donc je vais mettre là, et puis je vais prendre encore le point. Si je vais venir mettre là, d'accord, je pense que c'est bien fait. D'accord, et en lieu et place de mettre de laisser rien, je vais dire recette, d'accord, recette ou bien race R A Z, d'accord, je suis OK. Et puis je viens ici double-cliquer, de prendre le symbole rase également, c'est remise à zéro. Lorsque je vais lancer la simulation, vous allez voir un tout petit peu. Lorsque nous allons faire le dépassement de capacité, je vais cliquer sur rase, sur, sur, sur, sur, sur, sur ce bouton, ça va réinitialiser les deux puces. Vous pouvez voir. Vous avez vu comment ça a réinitialisé les, les deux compteurs. Alors, les gars, nous pouvons également dupliquer comme ça pour faire beaucoup, beaucoup de circuits à la fois. Du coup, nous allons pouvoir le faire. Regardez un temps de mouvement, ce que j'ai envie de faire. Je vais coller, sélectionner comme ça. Je fais bloc copie. Bloc copie. Je déplace un tout petit peu. Je viens mettre là. Donc, vous voyez un peu qu'il sort de la zone de travail. Du coup, je vais sélectionner un peu ces éléments. Je vais essayer un peu de raccourci. Un peu comme ça. D'accord. Je vais un peu essayer de raccourci comme ça donc pour un peu essayer de tout normalement et puis je sélectionne tout le chemin je fais le bloc copie d'accord je sélectionne je déplace un tout petit peu comme ça donc vous allez voir un peu la magie je vais cliquer sur zoom étendu j'ai tout tout le chemin qui s'affiche là et puis comme c'est à l'extérieur du chemin je vais le remettre en place d'accord et puis cet élément également donc je vais faire édition annuler donc il est là il est là je peux le déplacer je mets nettement donc le clock euh, le, le carry out de ceci va me servir du clock pour le pour, pour, pour ce monsieur donc, va me servir du clock pour ce monsieur et du coup je vais prendre le symbole default d'accord je tourne sur la molette de la souris je peux mettre là donc, donc, je, peux, je peux déplacer je mets comme ça D'accord, vous voyez bien comment ça se présente. Et ce même point va se retrouver encore là. Et du coup, je vais mettre un nom, un mot clé, des mots identiques. Donc, je vais dire CO, carry out. Donc, vous voyez bien, d'accord, je vais mettre carry out. Et en haut là, je vais mettre le même nom, carry out. Là, je vais mettre carry out. Ok, puis je dis OK. Lorsque je vais lancer la simulation maintenant, vous allez voir que tout va fonctionner normalement, lorsque le dépassement de carry out va arriver ici, il va directement venir passer ce compteur, donc il va chevaucher comme ça, tar tar tar tar tar tar tar, et puis vous allez voir quelque chose, d'accord, lançons un peu la simulation, donc il va compter, lorsqu'il va arriver à 9, il va passer l'impulsion à ce monsieur, et lorsque ce monsieur va arriver également à 9, il va passer l'impulsion au ce, ce segment, au digit suivant, et lorsque ce dernier va également arriver à 9, il va passer l'impulsion au digit suivant, donc, nous n'allons pas rester devant l'ordinateur et voir comment cela tourne très rapidement. Je vais changer le clock, la fréquence du, du, du, de la carte, mais en lieu de place, je vais mettre 10S. D'accord, je valide OK. Lorsque je vais lancer la simulation, vous allez voir un peu la magie. D'accord, il passe à 1. Donc nous allons un peu tourner j'aurais pu même augmenter la fréquence de telle en sorte que ça puisse tourner plus rapidement que ceci ceci c'est un petit compteur johnson que vous pouvez faire pour vous amuser vous voyez que nous n'avions pas besoin de faire de la programmation Et et banque vous avez vu lorsque ce, ce deuxième digit est arrivé à 1 c'est pas ça passer l'impulsion au compteur au compteur suivant au digit suivant également lorsque celui-ci va arriver il va passer au digit qui va suivre là quoi je vais laisser baisser la simulation et puis nous allons essayer un peu de augmenter encore plus la fréquence je vais mettre 100 s d'accord si c'est plus rapidement nous allons voir comment ça va pourrir. donc vous voyez là lorsqu'il va passer à 9 il passe l'impulsion ici lorsque ce dernier passe également à 9 il passe l'impulsion là et lorsque ça va arriver à 9999 et eh ben échec et bam ça va rentrer à la valeur 00 et puis à un moment donné si nous ne voulions pas nous pouvons appuyer sur ce bouton ça va réinitialiser ou ce bouton ça va toujours réinitialiser. Donc, vous vous voyez là que nous avons fait une redondance. Nous n'avions pas eu besoin de mettre de mettre encore, laisser ce bouton pour soi là. Car ça va consommer beaucoup de composants. Du coup, je j'efface là. Vu que les races, les recettes sont reliées tous ensemble. Là, là, euh, là et là. Lorsque je vais appuyer sur ce bouton pour soi, ça va réinitialiser tout le circuit. Toute la carte. Et puis, tout va revenir normal. Donc, essayons de voir. J'appuie sur S. J'appuie sur s et si ce bouton est activé depuis rien ne va marcher donc ça va bloquer tout le circuit ça va le maintenir dans un état où on peut, on ne connaît pas d'accord je débloque et puis le compteur va se mettre à tourner alors les gars je pense c'est tout pour cette petite vidéo d'introduction de Proteus. donc si vous trouvez cette simulation intéressante mettez-moi un commentaire et si vous êtes nouveau sur cette chaîne abonnez-vous et activez la cloche de notification et puis, si vous me trouvez depuis très longtemps, laissez-moi un commentaire et me dites à quoi nous pouvons améliorer ce circuit. Sur ce, je vais vous donner rendez-vous dans une prochaine vidéo. Switching for watching and don't forget to subscribe to the channel. Have a nice day. Peace. Ciao.